Alors cette reprise, ça s'est bien passé Parce que euh, moi je suis comme un fou là. Donc écoutez, euh, bon, on est la veille au soir les gars, mais chut, on ne dit pas, ça reste entre nous, si ça sort d'ici je dirais que c'est vous. Bien on va commencer tout simplement un point d'entrée, là ça fait trop de temps qu'on n'a pas tapé dans les billes, donc euh, on ne va pas trop se prendre la tête au début, on va simplement mettre le point d'entrée, puis je vais faire une partie contre moi-même. Pendant une, une, un quart d'heure, 20 minutes. Et, euh, et puis, bon, je vais vous commenter tout ça comme d'habitude, quoi. Allez! Putain, on est tellement motivés, quoi. Truc de fou! <rire> Donc écoutez, on est parti pour un quart d'heure, vingt minutes. On va voir ce que ça donne. On va bien se marier. Allez, c'est parti. En plus, je ne connais plus le beer, ici, du coup. Parce que les bandes sont neuves. Voyons. En général, c'est pas trop d'effet, je crois, quand les bandes sonnent. Ça commence. Ah oui, non, je le recommence parce qu'en fait, je vais vous expliquer un truc. À Nice, au Beer Club de Nice, en fait, quand on commence une partie, et que le gars, après le tirage à la bande, etc., quand le gars, il rate le, le point de départ, en général, on lui donne ce qu'on appelle une accordance. Donc ça lui permet de jouer une fois de plus le point de départ. Ça, c'est une règle. C'est une règle de chez nous, ça. Bon, ça doit certainement exister ailleurs. Pas d'embrouille. Moi, je mets moins d'effet que tout à l'heure parce que je le sens pas. Oh oui. Allez, c'est parti. Un point Pas d'embrouille bah, Je suis trop loin de cette jaune, donc je vais jouer la rouge. faire un point direct. On verra bien. Ok Et de deux Voyons On va pas trop se compliquer la vie, hein. c'est notre première partie depuis un paquet de temps. Je dis ça, je tente un truc, on verra bien, on va rappeler la rouge en fait. Euh, ouais, <rire> c'était pas mal dans l'esprit. 3 hein. points, Bon, c'était n'importe quoi évidemment. Euh... <rire> Déjà les embrouilles, trois points, quel enfer Bon, il est dur ce point, méga dur, hein mais je vais quand même prendre l'option sur la jaune. Je devrais jouer la rouge, je pense. Non, c'est une connerie la jaune, je vais avoir le contre et tout, voyons, bah bon, tant pis, je joue la rouge. Je pense que c'est... J'ai peur du, trou... du... peur du couloir, il est tellement énorme. Il est tellement énorme. Tu vois voir Ah ouais, non. Ouais, mais Pff, Je suis trop loin de la rouge. Je... Je... Là, j'y je vais... vais au pif, là. Je vais passer par la bande, évidemment. Du coup, si je passe par la bande, je ne vais pas mettre trop d'effet. Sinon, je suis quasi sûr de prendre le couloir. Donc, on y va sans effet. On verra bien. Normalement, avec, avec la distance, je devrais perdre un peu. Donc ça devrait le faire, voyons, un petit peu de bas. Ouais, allez, on y va. Voilà, avec de l'effet, je l'aurais raté ce point. Bon, écoutez, <rire> j'ai l'impression que, est-ce que ça va s'arranger Je crois qu'on en est à 4, 4 points, un truc comme ça. Allez, petite finesse, petite finesse sur la rouge. <rire> Tranquille. Il bien ce billard, ça... ça... Ça répond bien. Hein. Allez, on va essayer un 90 degrés. Pas beaucoup de billes, comme ça je la ramène. Je vais essayer de prendre la grande bande là-bas au fond. Là. On va ramener cette jaune. Hein. Pourquoi pas. Ah. Oh la vache J'ai fait une espèce de courbe là. Ok, 4. Allez, pas de panique. C'est pas grave. Putain, Il y a eu une courbe de ouf. Bizarre. Bon après je vous l'ai dit, tapis neuf, billes neuf... Bah enfin non, pas billes neuf, qu'est-ce que je raconte <rire> Allez, une bande sans effet. <rire> ok. <rire> bon. Donc c'est raté. Ah, c'est un point magnifique pour les droitiers, ça. Allez, on y va, direct. Mais bah, c'est raté, madame. Hein. Je suis désolé, madame. Bon, c'est la reprise, hein. commencez pas à juger. Bon, après tout, vous pouvez juger, il n'y a pas de souci. Vous le savez. Mais qu'est-ce que je fais <rire> Attendez, attendez, attendez, il faut que je me concentre parce que là, j'ai l'impression que... Non mais là, j'ai déconné, j'étais beaucoup trop bas. En plus, j'étais... Mais oui, n'importe quoi. Là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Euh, C'était où, là Les reprises Non, je ne sais plus. J'ai joué avec la... Oui, j'ai joué avec la jaune. Truc de fou, hein, ce point. Ce point raté, par... ce non-point, pardon. Allez, Mais on se concentre maintenant, ça suffit. Hein. Donc, 1. <rire> Incroyable. Incroyable ce, ce point. 2! Mais qu'est-ce que je fais? En oh putain, quel enfer! 3! Attendez. Allez, on rappelle cette John. Putain, mais qu'est-ce que je recule? Qu'est-ce qui se passe? 4! Mais ouais, je l'ai joué timidement en plus. Bon, bah écoutez. 4 points. Déjà les embrouilles. <rire> je la joue grosse, je suis des old man. Je ne pas, mais... Je crois que ça n'a pas touché, en fait. 4 points. Allez, 4 points, reprise. OK, man. Allez Allez, coup direct, euh, tant pis pour la blanche, elle devrait rentrer pas trop mal, par ici, là. <rire> Je croyais, à mon avis, c'était à peu près, bon bref, dans l'esprit c'était ça. Alors là on a un superbe coup des enfers à jouer, qui est assez rigolo, qui, a, qui a été présenté d'ailleurs par Pierre et, Jor, Pierre et Jérôme pardon, sur la chaîne BCC, c'est ce truc là, là. c'est le coulé sur bande. Et il est rigolo ce point là, c'est plein de billes, hein. plein de billes sur la rouge et maximum d'effet à l'endroit où vous voulez aller. En fait, on fait un coulé sur la bande. Voilà, Mais ça permet de rappeler surtout l'A2. Euh, mais bon, là, c'est très, très mal exécuté. <rire> <rire> Allez, on continue. <rire> Qu'est ce qu'on s'emmerde Bon, écoutez, c'est la reprise, hein. c'est la reprise pour tout le monde. Allez, j'espère pas grand-chose de cette jaune. Oui, j'ai fait le point. Parce que je sais que voilà, mais c'est pas grave. Un point. Voilà, allez, une, allez, une bande placement sur la jaune en espérant la déborder. Mais en espérant surtout faire le point. Attendez, je regarde quand même proximité sur la bande. On va y aller mollo au niveau de la quantité. Allez. Pas évident ce point, ils ont l'air simples ceux-là. mais qu'est-ce que ça glisse de ces morts mais... <rire> Toujours chercher une excuse, ça c'est primordial. J'ai pas fait de point avec la bille jaune C'est incroyable ça. Allez, on y croit. Là, il faut simplement reculer. Donc, euh, attaque bille basse, plein de, plein de, plein de billes blanches. Et on en voit. Non mais je vais pas rater le point là Oui, c'est bon. Bon, en tout cas, ça recule. Hein. Pas de doute là-dessus. Hein. Putain, la vache. Incroyable, ce, ce billard. Allez, je suis mal placé sur la... Allez, je rappelle encore cette rouge. Attention, ça recule beaucoup. Attention. <rire> ça recule beaucoup. Voilà, on se positionne ici pour reprendre la dominante des billes de mon côté à gauche. Voilà. Ah, on n'est pas bien, là. Bon, on est encore loin des billes. Mais... <rire> Allez, non, une petite fantaisie. Oh, ça recule beaucoup apparemment. Une petite fantaisie quand même. Mais oh qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce tapis Ça déconne ou quoi Oh, ce recul de billes Non, bah deux points. Deux points, c'est loose. Hein. Ah Espèce de pseudo point d'échelle... Ok, voilà, je calcule l'arrivée de la jaune, vous le savez, hein, je vous renvoie au point d'échelle si vous le souhaitez, et maintenant je, je place mon paramètre de réglage, <rire> attention ça recule beaucoup, attention pas trop d'effet, ça recule beaucoup, ça recule beaucoup, le paramètre de rentrée de bille, super, la puissance, super, Non je suis très satisfait de ce point, Très. Ça s'y fait de ce point. Attention, c'est un point qui est piégeux parce qu'on a envie de prendre peu de rouge pour la rentrée, mais si on en prend peu, on rate le point. J'ai vu trop d'effets. Oh là là, c'est scandaleux. Ah, Je me régale. Ah, C'est tellement jouissif de taper dans les billes. Bon, ben point euh, nul. hein Nul, nul, nul. Mais qu'est-ce qu'on se marre <rire> Moi, je me marre en tout cas. Allez, alors là, un truc de fou. Je cherche un placement sur la rouge. Évidemment, ne faites pas ça chez vous. Hein. C'est de la folie. Donc là, sans effet, quantité de billes. Mais bon, il n'y a pas la mesure. Il oh n'y a pas le point non plus. Dites-moi plus sérieusement, les bandes, c'est un truc de ouf. Là, j'ai l'impression que ça glisse beaucoup. Vous me direz hein, ce que vous en pensez. Allez, Allez on se reconcentre. J'aimerais bien essayer de regrouper les billes. On va, on va essayer de le faire par la bande. On va essayer de regrouper un peu les billes quand même. Non, sérieux, le couloir Non Non, ça va. Putain. Oh, le mec, il a l'œil, quoi. Allez, encore par la bande, j'ai pas le choix, je suis masqué. Non, je vais pas le faire ici. Je vais le faire là. Bon, évidemment, c'est un point très difficile, ce que je tente. Mais bon, voilà, quoi. Non ça fait quoi Ça fait deux points. Deux points. Donc là on va essayer de se placer sur la rouge. Putain la vache, qu'est-ce que je suis loin des billes Bon alors mal placé, voilà. Bon, c'est pas grave. Écoutez, je propose un truc. Voilà, je, me... je reste à proximité de la rouge. Et on double la jaune. Je reste à proximité de la rouge. Bravo. Et je double la jaune, voilà. Bon alors là, c'est un bol infini ce qui se passe, mais c'est pas si bien que ça, ça. Parce qu'on est au centre du billard. Donc euh, on y va, on va essayer de se rapprocher de l'ensemble. Oh la vache Qu'est-ce que je suis loin des billes Ouf. Attendez, tout à l'heure, ça a donné un truc de fou tout à l'heure. Voyons. Un peu moins de... Ouais Non mais si je mets moins de bas, je vais être trop fort après. Oui voilà. Bon, pareil, ne le faites pas chez vous. Je voulais le contre sur ma bille, je l'ai eu. Et voilà le résultat, quoi. Donc, euh, nul. Alors, évidemment, il faut jouer, je pense, la bande avant. Mais moi, je vais jouer, en fait, le contre. C'est-à-dire qu'on va bousculer cette rouge. Ah oui, d'accord. OK, super. Merci beaucoup. Je n'ai même pas compter les points. Bon, on s'en fout un petit peu. J'ai dû en faire un, deux, trois. Allez, on va dire trois. Et reprise. Tain, mais, bijonne, c'est une catastrophe. OK. Allez. Allez, rétro direct, tranquille. OK. Je ne sais pas, j'ai dû faucher, bouger, je suppose. Alors là, j'ai tenu compte voilà, du glissement. J'en ai tenu compte. Et là, ça marche. Allez, allez, voyons. Voilà, là, je calcule mon 90 degrés. J'arrive ici, incidence, réflexion. Bon, ben, il faut que je mette de l'effet pour faire le point. C'est pour ça que je regarde, en fait, ici. Voilà, je fais mon 45. Il faut de l'effet pour mettre, pour faire le point. Donc, euh, donc allons-y. Quantité de billes, un petit peu d'effet, un petit peu de bas. On en voit. Euh, ouais, non, nul, là, rouge, là. Putain, mais ça glisse, en fait mais ça glisse grave sur les bandes là <rire> Toujours la bonne excuse, toujours. Important ça au bière français, hein. toujours trouver une bonne excuse, c'est jamais la faute du joueur. Oh ok Deux points. Jamais la faute du joueur. C'est toujours un problème matériel, de conditions. il fait trop chaud, trop humide, les billes sont sales, le bleu est dégueulasse. Bon, vous connaissez la chanson, quoi. Évidemment. Euh, non, je viens de jouer là, donc c'est à la jeune de jouer. Allez, euh, voyons, qu'est-ce que je peux obtenir Ah oui, allez, placement sur la rouge, pour un rappel en... Oh la vache ah, C'était ça, mais beaucoup plus, Mo moins loin, quoi, pour rappeler comme ça, en fait. Tiens, vache, qu'est-ce que je suis loin de cette rouge Allez, deux points. Allez, on se concentre là, un peu de sérieux quand même, tout de même, tout de même. Moi, on est tellement content en même temps de taper dans les billes. Incroyable, hein. incroyable. Tellement fou, tellement fou. Alors attention, parce que ce point-là, moi, vous voyez, par la bande là, il me faut beaucoup d'effet si je veux faire le point. Il ne faut pas que je touche la, la rouge à l'allée, la, mais il faut que je passe vraiment très proche. Mais quel taré quoi, quand la puissance de ouf. Voilà, bon, on voit, hein, on voit qu'on a plus du tout la, la notion de puissance euh, sur les petits points. Hein. Pff, là il va falloir s'y remettre. Hein. Attention tout à l'heure j'ai beaucoup vrillé. Attention donc j'en tiens compte du coup je recule un peu plus. Oh, mais c'est incroyable ce qui se passe. Voilà c'est ma faute. Hein. Là j'ai ripé. Tu arbitres C'est libre. Allez, alors si c'est libre, j'y vais comme ça. Attention, ça a beaucoup tourné tout à l'heure. Le point n'est pas fait. J'en ai fait combien avec la jeune euh, Je ne sais pas, moi, bon, les deux, la reprise. Allez, ça n'a pas touché, donc on continue, évidemment. Alors, on espère enchaîner quelques points rigolos. On l'espère, évidemment. Allez, on rappelle cette blanche en Trois bandes, oui. non, mais comme j'ai ce tout, c'est incroyable! Allez, ça va toujours. Allez, couler par la bande, c'est voilà, blanche. Je vais chercher la bande. Ouais, bon, enfin, bref, bon, voilà. L'idée ici était de ne pas se masquer, <rire> c'est arrivé libre, n'est-ce pas? Allez, déconne pas. Hein. Bah, ben, j'ai pas touché la rouge. Ah, c'est terrible hein C'est terrible, c'est terrible. Allez. Alors, américaine à droite. Qu'est-ce qui est concernant Allez, on entraîne cette bille jaune. Voilà. Et puis je vais décider de traverser tout de suite. <rire> que c'est que c'est c'est horrible hein terrible ce que j'ai le film. Bon écoutez on va s'amuser parce que je vois que ce billard est complètement fou donc je vais essayer de faire un massé détaché là comme ça. Euh, comme si je jouais le point ici en fait. Vous allez voir ça va être extraordinaire. Je vais passer là, revenir et puis faire le point évidemment. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Voilà. Bon, ça n'a pas très bien marché parce que la jeune elle n'a pas bougé, alors que j'aurais aimé qu'elle avance. Euh... <rire> Mais on joue toujours, évidemment, euh, voilà. Frenchouille. Allez, là, on se place sur la jaune, pas d'embrouille et on rappelle tout ça. Allez, pas de masque, pas de masque. Attends, non, il n'y aura pas de masque, la vache, encore, j'ai encore éjecté la rouge, comme c'est pas permis. Allez, on se positionne sur la jaune. On rappelle la jaune. Mais non de Dieu <rire> La puissance des coups. Allez, on se positionne sur la rouge. Placement rouge. Pas du tout. Allez, on essaie de déborder l'enfant. Finesse rouge, finesse jaune. Voilà. Et là-dessus Et là-dessus bah Je vais passer par la bande. Je n'ai pas le choix. Si je veux garder cette jaune. Ah là là allez placement jaune ou placement rouge ah ben ça sera ni l'un ni l'autre merci ah non et là voyons oui, mais pff, trop loin, quoi. Voilà, j'en étais sûr. Attends, là, ça, ça, ça veut dire que je bouge. Ou que je me suis relevé. Hein. Voilà, donc pas terrible. Hein. Pas terrible, pas terrible. On continue Putain, bon <rire> mais j'ai un doute affreux. Euh, le joueur 1, c'est côté rouge ou côté vert Je sais plus, je sais même plus ça. J'ai tout oublié, quoi. Alors, c'est euh, ce joueur 1 de jouer. Qu'est-ce qu'on. Qu'est-ce qu'on fait On rappelle cette jaune tout de suite. Un truc comme ça. Là. Ça peut être rigolo ça. Voilà. Très bien. Rétro sur la rouge, direct. Avec, et je double la jaune. Voilà. Putain, mais qu'est-ce que c'est fort Regarde-moi cette rouge. Incroyable ça. Allez, euh, couler euh, sur bande avec. Euh, et je double la jaune. Ça, ça peut, être, ça peut être très rigolo. Voilà, c'est un truc comme ça là. Voilà. Et paf Et bim Allez, billon en paquet Allez, où l'embrouille là Putain, à gauche en plus. Donc, il était beau celui-là. Allez, on se concentre là, s'il vous plaît. C'est mal barré, hein. Sauf si tu fais une entourloupe comme ça, là. Voilà. Et voilà. Et putain, c'est une catastrophe. En deux coups, j'ai tout fracasse. Pardon. Allez. Amorti jaune. Putain, je voulais amortir sur la jaune. Pour récupérer le tiers, bon, euh... voilà. Voilà, très bien. Allez, je la double, cette jeune parce que... Mais parce que... Oh ben non, ne donne pas le point. Bravo la jeune. La blanche. Bon, la blanche, a fait quelques points, là, quand même. On va dire euh, 5 ou 6 points, je pense. Peut-être pas autant, remarque. Je ne sais pas. Allez, c'est la jeune de jouer. 2 3 4 5 100 l'écart de puissance entre deux points, c'est un truc. Six. Ça, c'est un truc, ça, c'est incroyable. Faut que je retrouve mon centre. Voilà, 7. Faut que je retrouve le, che le chevalet du centre. 7. 8. Je suis loin des billes, c'est un truc de ouf. Mais bon, c'est une reprise en même temps. Calmons-nous. Hein. Allez, je vais passer dans le trou histoire de me placer. Non, pas du tout. Du coup, là, je suis embêté. Mais c'est pas grave. Allez, on va sortir, évidemment, un, un coup de Trafalgar, hein, on, on le sait. Putain, mais qu'est-ce qui se passe Là, j'ai bougé, là. C'est ma faute. Pourtant, je le sentais bien. En même temps, les piquets, je les sens toujours bien, moi. Allez, un point pour... On a en faire 4 ou 5, là, pour... Euh, pour la jeune, peut-être. Là, on va dire, on va dire 5. Alors, qu'est-ce que ça dit Non. Là, chaud. Du coup, on va se raviser et venir ici. Bon, on va caramboler de l'autre côté. Là, on va caramboler à, à droite de la jaune pour garder la rouge. Euh, OK. Là, c'est les enfers. Mais on va y arriver. Attention, un beau finish pour vous. Voilà. Moi, je fais ça. La rouge elle fait ça. Bill en paquet dans le coin. Vous êtes prêts En tout cas, c'est ce que j'ai dans la tête. Attention, vous êtes prêts On va bien se marrer. C'est parti Bon, c'était presque ça. Hein bien. C'était la reprise. C'était une reprise évidemment chaotique mais euh, tellement content de retrouver l'ambiance billard, des billes, etc. Enfin, cette salle va retrouver un petit peu de monde, donc ça fait plaisir. J'espère que de votre côté, évidemment, vos billards et, et clubs respectifs, euh, vous allez lancer, euh, retrouver l'engouement. Il faut retrouver l'engouement, les gars, se motiver, car euh, c'est car hyper motivant, en fait. Et il suffit de... C'est un petit peu comme la piscine, les gars, au matin, vous savez, quand il faut y aller avant l'école, où il faut se lever à, je ne sais pas quoi, il faut se lever hyper tôt pour arriver à 7h15 dans la piscine. Et en fait, c'est à ce moment-là, à 7h15 dans la piscine, où là on se dit « putain, j'ai bien fait de faire tous ces efforts, j'en avais pas envie, j'avais pas envie de me lever, ni de prendre ma douche, ni de me changer, d'avoir froid dans les vestiaires, maintenant que je suis dans l'eau, je surkiffe, je nage et je prends trois quarts d'heure de kiff absolu. » Eh bien c'est exactement ce qui peut se passer dans vos esprits, si vous n'avez pas envie d'aller dans vos salles de billard. Eh bien allez-y quand même, nom de Dieu Et vous allez voir qu'une fois que vous allez taper dans la première bille, ça va être une putain de jouissance, vous ne pourrez plus vous en passer comme avant. Donc pas de soucis, ça revient, tout revient de toute façon. C'est une question de... Voilà, il faut y aller En tout cas, moi je suis ultra motivé, donc on va se retrouver très bientôt pour plein de trucs, parce que j'ai des vidéos en rab, et puis je vous expliquerai bientôt les 4 ans. Je vous expliquerai tout ce qui s'est passé cette année, en tout cas pour ceux que ça m'intéresse. Donc euh, voilà tout ça, quoi, le béco, on se retrouve très prochainement, évidemment Évidemment Allez